SPARTIATE, QUEL EST VOTRE MÉTIER Ouais, si vous êtes pas là, ça rend moins bien. Yo, c'est une annonce super courte qu'il va falloir faire super rapidement, mais je... Et pour le 20 septembre, j'en ai besoin d'environ... 3... 3, 3... 300 ah à la oh, a... ah, oh, voilà de grippins. et vous savez ce qu'on raconte S'il y a trop de grippe,